Salut, salut, c'est Eric. Alors aujourd'hui, je vais te faire un, un court tuto, tu vois. Euh, je vais faire ce tuto pour les personnes qui ont peur et qui ont du mal à se bouger, à se mettre en route. Donc si tu... tu si ça si t'intéresse, tu es au bon endroit, tu vois. J'ai fait ça, là, ce que je te prépare là, pour les personnes justement qui ont peur, qui ont peur de quelque chose, qui ont peur de ce qui va se passer, qui n'osent pas se mettre en route. Alors regarde, tu vois ce bonhomme, on va continuer comme ça, regarde, on va le continuer là. Et on va arriver sur ce que j'appelle, moi, le bonhomme Tipeee ou le bonhomme VSP, mais on va l'appeler le bonhomme VSP. Qu'est-ce qui se passe quand tu as peur de quelque chose En fait, il y a quelque chose, il y a un mécanisme qui se met en route. Et ce mécanisme, je vais le noter ici. Tu vas dire, on va mettre ici mécanisme. C'est que le truc habituel, c'est qu'on veut fuir, on veut éviter. Donc ça, ça fait partie, tu vois, de quelques stratégies qui se mettent en route. Et de l'autre côté, ici, tu as des conséquences. J'ai envie de dire conséquences et les symptômes. Voilà, tu as les symptômes qui commencent à se mettre en route. Et là, on va changer de couleur d'ailleurs. On va parler conséquences, symptômes en rouge et les symptômes conséquences quand tu as pas bien quand tu as peur tu vois tu vas sentir des sensations qui viennent dans le corps Alors, tu peux les avoir là dans la tête tu peux tu vas te sentir un peu devenir rouge ça dépend du type de difficulté tu peux le sentir dans les membres tu vois dans tes bras dans tes jambes euh, dans le corps donc là je vais les lister regarde il peut y avoir et il y en a d'autres hein. mais tu vois il peut y avoir les tremblements il peut y avoir euh, chaud froid euh, sueur, euh, donc du tremblement, voilà, je, là je l'ai dit, tu as euh, mal au mal au ventre, tu as euh, des sensations que tu sens au plexus, tu sais, ça, ça t'oppresse, hein. je vais mettre oppression, du mal à respirer, tu vois, du mal à respirer, etc, etc. Ça c'est ce qu'on va classer ici dans les sensations, dans ce qui se passe. Ça, c'est quand tu es vraiment en prise avec la peur. Là, je parle d'une situation où tu, tu, on va dire, tu, subis, voilà, tu subis ta peur. Et là, ça veut dire qu'il y a une peur inconsciente, a priori, derrière, si, qui, qui t'emmène, tu vois, comme ça, parce que c'est ton inconscient qui met en route, tu vois, tout ça toutes ces sensations, et il y en a d'autres, hein. c'est pas euh, limitatif. Et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais quand tu es comme ça Tu vas avoir un mécanisme justement de protection, tu, vois, tu vas mettre en route ça, et automatiquement, donc le truc classique c'est ça, hein. c'est qu'on va vouloir fuir, éviter la situation, mais après il y en a plein d'autres, c'est que tu vas essayer peut-être de te détendre, de, de, tu vas manger, tu vas boire, tu vois, boire, ben je vais mettre plutôt alcool ici. On va mettre boire, parce qu'en général, c'est pas l'eau qu'on va chercher. C'est l'alcool, parce que l'alcool, c'est justement, alors je sais pas si je l'écrirai juste ici, en anxio, ou ça s'écrit comme ça, anxiolytique, je sais pas. Hein. Mais donc, euh, on va utiliser des choses, euh, des techniques, pour pouvoir aller mieux et malheureusement bah, les techniques c'est une chose souvent tu dois les utiliser une fois mais en fait c'est pas une fois tu vas les utiliser à chaque fois que tu en as besoin parce que dès que tu arrêtes avec la technique boum les symptômes reviennent tu te retrouves là bas dès que tu stops la technique tu vois dès qu'on arrête de travailler là dessus hop ça revient ou alors ou alors tu vas apprendre à utiliser ça ça peut t'aider mais attention ça peut t'aider et je vais parler tu me vois venir, je vais te parler méthode Tipeee. Ça, ça peut t'aider si tu es déjà dans cette situation là où les symptômes se sont déclenchés parce que tu es en train de la vivre. Parce que sinon, il y a une autre possibilité. Ça, tu m'as peut-être entendu en parler. Hein. Je veux dire, soit tu es déjà... Pardon, on va mettre là plutôt. Alors, attends, elle est où ma gomme Hop, hop, hop, hop, hop. Voilà. On va se mettre comme ça. Et Rikiki, ma gomme, là. Attends, on va changer la taille. Là. Tac, tac. Ouais, d'accord. Bon, je n'ai pas vraiment trouvé le truc, là. Donc, regarde, on va faire comme ça. C'est que tu es dans la situation, je vais dire, un, où tu subis ta peur, ou deux, tu es dans une pape, une projection. Hein, C'est ça ou ça. Et si tu es ici dans la pape, bah là t'as pas le choix. Ce qu'il va te falloir faire pour savoir où tu en es, c'est que tu vois, tu pars du point de départ ici, on va dire c'est le point A, hein, tu es là. Toi tu veux aller vers le point B. Donc soit, hein, quand tu es dans le point A ici, dans ta pape, hein, là, tu fais ce que tu avais l'habitude de faire, alors attends, on va prendre une autre couleur, tu vas ici, tu vois, tu vas fuir, ou tu vas éviter la situation, ça c'est le grand classique, hein. Donc, regarde, on va prendre un raccourci, hop, ici, on arrive là, on hein, peut se mon truc. Ou alors, tu vas décider de te mettre en route et de faire certaines choses, tu vois, pour pouvoir avancer vers ton point B qui serait le résultat, donc l'action que tu aurais menée si tu ne t'étais pas laissé encrasser, empêcher d'agir à cause de la peur et que tu n'avais pas... Essayer ici de fuir, parce que tu vois, je te parlais de la détente, de manger, de boire, mais tout ça, c'est des situations vraiment d'évitement. À partir du moment où tu sais utiliser ça, la méthode Tipeee, et que tu as assez repéré que là, tu es dans une projection, une peur d'avoir peur, tu peux choisir donc de te diriger ici, hein, comme c'est généralement ce qu'on fait, donc on va, comme je t'ai dit, vers l'évitement, vers la fuite, ou alors... Tu peux choisir une autre direction. C'est de te mettre en route et d'utiliser ici la méthode Tipeee quand tu en auras besoin en chemin. Tu vois, je vais dire ici, tiens, on va mettre Tipeee 1. Tu auras déjà fait une séance. Tu vois, tu continues à avancer. Ça bloque là. OK, tu vas t'en faire un autre. Un Tipeee 2. Tu... Et par contre, tu te remets en route à chaque fois que tu avances. Ça bloque. Allez, un autre. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, ça va t'amener ça petit à petit ici, vers une nouvelle zone où tu n'avais pas encore été, en étant parti de ta pape, en ayant utilisé cet outil Tipeee, tu vois, alors je mets du multicolore là, dans mon scribouille. il faut vraiment l'avoir suivi, hein. et tu vois, tu vas partir de ta pape, et tu vas utiliser la méthode Tipeee, ici, si tu remarques que tu en as besoin en cours de route, plutôt que d'aller ici, vers la fuite, évitement. ça, hop, t'arrêtes, parce que sinon, quand tu vas faire de la fuite, évidemment, qu'est-ce que tu fais Regarde, si tu t'arrêtes là avant même de tester avec Tipeee parce que tu as trop peur, tu vas faire quoi Tu reviens là. Et du coup, tu vas même retourner un petit peu en arrière parce que tu vas dire « Attends, je vais éviter la situation pour ne pas être dans ma peur. » Mais du coup, le truc, c'est que même quand tu retournes en arrière, tu continues à penser à ça. Tu sais, ça reste ici, dans un coin de ta tête, cette peur d'avoir peur de quelque chose. Tu vois Et du coup, tu restes quand même pas trop à l'aise comme ça, tu vois. Alors bon, je n'ai pas fait des cours de dessin comme tu peux le voir. Mais donc, résultat, conclusion de l'histoire, de ce que je voulais te partager là, c'est que quand tu subis, quand tu as peur comme ça, tu peux soit directement fuir et éviter, et ça, tu n'as pas besoin de m'écouter parce que tu sais le faire naturellement, ou alors tu peux aller de l'avant, te mettre en route, tu vois, on retourne ici, hop, tu te mets en route, et tu apprends à utiliser ta méthode Tipeee pour quand tu en as besoin en cours de route, et tu verras que tu vas arriver, alors là, on va se le mettre ici, tiens, on change encore de couleur, là. on va se le mettre ici en résultat, résultat, tu vas arriver vers une action, quelque chose de nouveau que tu n'avais jamais fait avant, qui va te mettre la banane, parce que du coup, tu vas te retrouver ici avec une satisfaction nouvelle, tu vois, parce que tu diras, waouh, ça y est, je l'ai fait, ok donc voilà pour ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu veux d'autres techniques, d'autres informations qui peuvent être utiles, euh, dans le même genre, hein, parce que tu sais peut-être, je partage beaucoup de choses sur comment faire pour être de plus en plus à l'aise en toutes circonstances, aller toujours plus loin, bah, tu regardes dessous ici, sous cette vidéo, ou le podcast, hein, suivant où tu écoutes ça, et tu vas trouver un lien qui t'enverra soit vers la dernière présentation de programme de formation qui est ou qui a été mis en ligne, soit vers d'autres astuces intéressantes qui peuvent te rendre service, que tu peux aussi appliquer. Si cette information que je t'ai partagée comme ça, euh, tu trouves ça sympa, mets-moi un mot dans les commentaires, comme ça, je verrai pour utiliser un petit peu plus de temps en temps ce whiteboard, ce tableau blanc pour pouvoir expliquer, imagier des choses. Merci, à bientôt, c'était Eric, salut